Salut à tous, aujourd'hui je débarque à nouveau ici en Normandie. Et allez, sortons des clichés, la Normandie c'est pas seulement des belles plages, du camembert et des jeeps du débarquement, c'est aussi une entreprise dynamique qui recrute et en pleine croissance les laboratoires Gilbert qu'on a découvert ensemble à l'épisode précédent. Et aujourd'hui je vous emmène bosser avec Olivier à la découverte de son job. Allez, suivez-nous! Bonjour Olivier! Bonjour Géry, bienvenue Merci. au laboratoire Gilbert. Tu vas bien Bah très bien et toi Bah ouais écoute, je suis ravi de découvrir ton job aujourd'hui. Eh ben moi je suis ravi de te présenter mon métier de conducteur d'équipement de production secondaire. Mais avant tout, lavage des mains, habillement, sécurité. Tes horaires de travail, explique-moi un peu, comment tu organises mes... ta semaine Alors ouais. moi, euh, mes horaires de travail, c'est un peu particulier parce que je fais bien entre tes doigts, Jerry. Okay, euh, surtout okay. hein. Alors mes horaires de travail, c'est un peu particulier parce que je travaille en week-end. Vous êtes en 3-8 ici. Et ici, euh, on est aussi en 3-8, donc euh, c'est une semaine 6-14, une semaine 14-22, une semaine 22-6. Ok, donc si je veux bosser en semaine, je peux, si je veux bosser le week-end... Je... Exactement, tout est ouvert. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Prochaine étape, l'habillement. Donc, euh, il y a Charlotte, cash bar pour moi, Cote chaussures, et quand on va rentrer, il faudra absolument se désinfecter les mains. C'est parti. C'est parti. Tu vois Géry, là on est sur une ligne de production d'UniDose, okay. en sérum physiologique. Là c'est comme l'armoire frigorifique au supermarché. Quoi. Exactement. Super, ah, bah, je vais prendre une petite glace tiens. Voilà, sauf que là on va faire du nettoyage. Ah bon ok. voilà mais toi tu fais pas que du nettoyage dans ton job Non je fais de la conduite de ligne, du réglage, ouais. euh, du changement de format, de la maintenance, mais aussi du contrôle en cours de production. Et tu m'as dit que tu étais conducteur, donc tu as des permis pour... Non alors non non non non, <rire> on n'a pas besoin de permis pour ça. On a juste besoin d'avoir au moins un bac pro BTS avec une formation interne de 6 mois. Okay. On va faire un nettoyage de tête d'impression. Tu vois ici ouais. La tête d'impression est ici. Tu passes tout doigt. doigt, tu ah vas jusqu'au fond, sans toucher, ah okay. et tu reviens deux trois fois vers toi. D'accord. Et secondaire, pourquoi Il y a des primaires quelque part ou... Oui, il y a une salle primaire qui produit, le, par exemple, le sérum fi qu'on fait ici. D'accord. Et on a une salle secondaire, là où on est actuellement, qui le conditionne. Ok. Bon là, c'est bien Là, c'est bon géré. Ok. Super. Bon, c'est le métier qui rentre. C'est le métier qui rentre. Par contre, je te laisse honnête, la bobine. Ouais, ouais, ouais. <rire> Ça, je crois que je vais galérer. Allez hop, on ferme le capot. On ferme le capot. C'est parti. On remet en route. On réarme. Et on ferme l'armoire. Voilà, on prend le produit alors. Ah bah oui, <rire> bien joué. Allez ah, les gants, c'est chiant pour ça. Tu okay. ça bon ça va, ça te plaît Ouais, ça me plaît beaucoup. Hein. C'est un vrai partage. Bah, c'est cool. Hein. Ouais, Merci hein. de jouer le jeu. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ce boulot Ça fait 20 ans. 20 ans. Et tout sur 20 long. ans, j'ai fait 16 mois de conditionnement. Donc Et je reste, sais de quoi je parle. T'as rien foutu pendant tout le reste. Bah le reste, je le les doigts. Coupé. Toi tu travailles tout seul sur cette ligne ah Non non, non, je suis autonome moi euh, sur mon poste mais ouais. en fait on travaille vraiment en équipe. Comme Par exemple là-bas j'ai des collègues, okay. on est toujours en équipe. Bon là on est en bout de ligne si je comprends bien Oui on va faire un contrôle en cours de production. Je prends une boîte Donc tu prends un étui et on va le contrôler. Donc tu regardes la boîte s'il n'y a pas de défaut. De défaut de okay. Exact. Bien collé. Voilà bien collé. Je peux l'ouvrir Tu peux l'ouvrir. Et à l'intérieur Et à l'intérieur tu vas regarder les étiquettes si elles sont bien droites. D'accord. Et les inscriptions bien lisibles. Ok c'est le cas. C'est ça vraiment qu'on fait toutes les heures Toutes les heures Toutes les heures. D'accord. Qu'est-ce qui te plaît dans ce job, toi Ah, ce qui me plaît, qu -ce qui moi, c'est. te, te lever le matin. Ouais, surtout le week-end, quand tout le monde dort. Euh, c'est euh, le challenge. C'est jamais routinier. On arrive, il y a tout le temps quelque chose à faire. Et chez Gilbert en particulier ah bah Chez Gilbert en particulier, écoute, je vais te dire une chose ils m'ont fait, fait super confiance. Donc, bah je me dois de leur rendre cette confiance, quoi confiance réciproque. Vous faites aussi de l'éosine là Oui ça on, on, fait on fait de l'éosine, on fait différents types de doses, ouais. euh, différents types de formats, en allant du 5 ml au 40 ml. Et les trois qualités qu'il me faut pour bosser avec toi Alors il faut de la motivation, du sérieux. Ça j'en ai plein. Et surtout un gros gros mental d'équipe. C'est tout le monde, Pas et jamais personne individuellement. Quel est ton parcours pour en arriver là aujourd'hui Et ben, tout d'abord, en arrivant ici, j'ai été conditionneur. Grâce à ma motivation, on m'a donné l'opportunité de passer conducteur d'équipement de production secondaire avec une bonne formation, bah, j'y suis arrivé. On t'a fait confiance On m'a fait confiance. Okay. Et demain Et demain, bah, j'espère pouvoir évoluer vers un autre poste. Pourquoi pas dans le primaire, avec beaucoup plus de charges techniques. Une sacrée dose de motivation. Et une grosse dose de motivation. Ça, je t'en donne, mais on partage. Ah, D'accord, merci Jérémy. Moi, je garde le reste de la boîte. Très bien. <rire> top Chef. Environnement propre, conditions de travail au top. Top Chef. Ah, à ton avis, laboratoire Gilbert, bien sûr. Bac, avec une formation en interne, ça suffit. Ah, Formule 1, et on a des outils euh, exceptionnels ici. Les, Les deux, deux. Olivier, merci beaucoup pour la découverte de ton job et de ton oui, quotidien écoute, ici. Écoute, c'est moi qui te remercie beaucoup, Géry. Bienvenue chez Gilbert. Merci. Et si vous aussi, vous avez le profil et l'envie de rejoindre l'équipe d'Olivier chez Gilbert, il y a de la place pour vous. Postulez et je suis sûr que vous avez tous quelque chose de Gilbert chez vous. Bienvenue chez Gilbert. Ouais, ouais, lui c'est l'artiste ah et nous bah, bah, on fait les... les guignols. <rire> ouais, <rire> c'est ce qu'on sait faire le mieux. Là. Exactement.